bonsoir comment vous allez vous allez très bien j'espère et si c'est toujours votre marabout Dakpasenon, je suis là pour vous présenter un certain rituel ce qu'on appelle le retour d'affection au retour d'affectif autour de l'être aimé comment récupérer votre S comment récupérer votre S amoureux problème de foyer problème de mariage n'importe quoi que vous avez concernant de, de, de, de, de couple vous pouvez me contacter sur 229 66 86 90 65. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le rituel de retour d'affection. Bon, regardez un peu, là-bas maintenant vous avez une jolie garçon qui croise les bras. Et ici, j'ai une ma fille qui s'appelle qui s'appelle Et aussi aussi, j'avais un monsieur, c'est un français. Et monsieur aussi, j'ai une dame aussi, vous voyez. Aujourd'hui, maintenant, je suis en train de faire quatre rituels Vous voyez les statues qui sont ils sont là-bas. Ce sont des ceux qui ont des problèmes. Vous savez, quand je vous attache comme ça, là, je ne peux pas vous mentir, hein, c'est la mort qui va vous séparer. C'est seul Dieu qui a le pouvoir et, pour, et peut vous séparer. Il s'agit la mort. Sinon, il n'y a plus de mauvais esprit qui va vous déranger dans cette terre, il n'y a pas. Je ne trouve pas. Parce que, normalement, avant de faire mariage, ou avant de marier, avant de commencer à sortir, il y a certaines filles, ou si vous êtes... Une fille, une fille, si vous voulez sortir avec un garçon, vous devez demander d'abord, est-ce que je peux, quand je sortis avec ce gars-là, est-ce que ça peut me donner du bonheur, bonheur ou bien, est-ce qu'il y a davantage, tout ça, là vous demandez, mais vous ne demandez pas. Vous faites des choses d'abord, et après, s'il y, y, y, y a des problèmes, là, vous commencez à chercher des marabouts sur les réseaux sociaux. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter, je suis là pour vous aider. Je vais vous présenter comment ça se passe. Vous voyez, j'avais deux statues ici. Vous voyez les statues. Une fille et un garçon quest ce qu'on appelle le retour d'affection, retour de l'être aimé. Comment récupérer votre amour? Comment connaître l'amour de votre vie Contactez-moi. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et après, vous allez me contacter. N'importe quel que vous avez eu de couple, c'est de me contacter. Si vous voulez, vous voulez dominer votre femme ou... Vous voulez dominer et, et, et votre mari, tout ça là, même si vous êtes en, en, en polygamie, tout ça là, je suis là pour vous aider. N'inquiète pas, n'hésitez ne, ne, ne, ne, pas de me contacter. Regardez, après avoir me contacter, j'ai des certains ingrédients que je vous demande. Et si vous avez accepté, envoie l'argent j'achète l'ingrédient. Parce que des gens qui sont là, il y a des trucs qu'on leur donne d'abord avant de faire le rituel vous voyez. Donc, après avoir acheté tout, je dois acheter une statue comme ça, deux statues comme ça. Et, avant de commencer j'appelle les noms et j'appelle les noms et je vous commencer comme ça je vais vous attachez vous voyez je mets un code comme ça et je fais comme ça je vais vous attacher quand je fais comme ça c'est un exemple que je suis en train de faire c'est pas une vidéo que je suis en train c'est un exemple comment ça se passe parce qu'il y a des gens qui ont peur de rituels, de retour d'affection si vous voyez détruire les chenilles comme ça vous peur il y, y a rien de il y a rien de satanique dedans il y a plus de convenir non, il n'y a pas de, de inquiétude. Si vous avez besoin, n'hésitez pas de me contacter. Voilà. Quand je vous attaque comme ça, là. <rire> et faire le rituel que je fais. Et appeler mes génies. Et je vous planter comme j'ai planté des statues, comme ça, là. Parce que ça, là, je n'ai pas encore fait le rituel. Vous voyez que les statues qui sont attachées, là-bas, ce sont des différents de ça. Vous voyez, non Ce sont des différences de ça. Ce n'est pas ça qui est là, hein. Ça les c'est un exemple. Vous oh, voyez, voilà, j'ai attaché beaucoup de gens comme ça. J'ai des photos partout. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire le rituel d'une jolie garçon. Et ma fille qui est là, ici aussi, ce monsieur. Et aussi la dame là. Je suis en train de faire les rituels. C'est pourquoi je suis profité de vous diviser en direct et vous allez voir. N'hésitez pas à me contacter. Plus de 129, 66, 86, 90, 65. Voilà. Je vais vous attacher comme ça. Si je fais comme ça, je vais planter comme je vais des des statues. Et je mets le photo comme ça. Et j'ai des rituels à faire. Et je fais comme ça. Je ne, pas mentir, hein? je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas mentir, je n'aime pas le faux, je n'aime pas me Quand je fais comme ça, devant mes génies, comme ça là, comme je suis devant les génies, quand je fais comme ça, je vous attachez, maintenant je vais attacher. Si je fais ça là, comme ça, et laissez là, il y a des luttes que je vais faire. Quand je fais ça là, je te juge, c'est la moi qui va vous séparer. N'hésitez pas à me contacter plus de 229, 66, 86, 90, 65. Pour le retour d'affection, retour de l'être aimé, comment dominer votre mari, comment dominer une femme Comment connaître l'amour la, la, la, de votre vie comment récupérer, comment récupérer votre amour Est-ce amour Est amoureux N'hésitez pas à me contacter, n'importe quoi que vous avez. Contactez-moi, je vais vous aider. Ceux qui sont en France, n'hésitez pas Ne voient voir que des génies, des sataniques, ou bien des des sacs. Et, et, quand vous voyez des vidéos, ça vous peur et vous ne savez pas comment vous allez contacter le maître. C'est rien du tout ça là. Ce n'est pas un rituel de satanique. Ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Canada, Belgique... N'importe où dans le monde entier. S'occuper par parler français seulement. S'occuper peuvent parler français. N'importe où vous avez des de couple, là, problèmes de mariage, problème de tout ça. Là. Vous avez des avec bol belle vous avez des avec belle-famille, de belle, -belle, belle beaux-pères, tout ça. Essayez de me contacter. On va gérer. Hein? Et on va gérer. Il y a des gens, ceux qui sont attachés, mais là, ils ont fait plus de 10 ans là-bas. Il n'y a plus de problèmes. Hein? Jamais. Donc, c'est un vidéo que je voulais faire. Bon, je vais profiter de vous diviser et vous allez voir comment ça va se passer. Vous voyez plus 66, 86, 90, 65. Voilà ça. N'hésitez pas à me contacter. Toujours c'est votre maître d'art, passez nom. Et allez sur le site web africain Si vous avez sur le site là, vous allez voir tout comment ça se passe. Soit vous écrivez d'art, vous me retrouvez facilement. Merci.